Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante de business. Alors, euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, déjà je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors aujourd'hui les amis, je viens faire cette vidéo pour apporter euh, un peu de lumière aux différentes mises à jour qui ont été faites sur la plateforme Leapimage. Yes. Alors, comme vous pouvez le constater, là, dès que vous vous connectez sur votre compte, alors, vous avez des messages de notification qui vous disent que des mises à jour ont été apportées. Et alors, depuis euh, lundi, plusieurs, mais alors plusieurs réformes ont été faites. Beaucoup sont perdus, euh, beaucoup sont énervés, beaucoup sont Ok, alors. Oh, mais est-ce que avait déjà fermé Oh, ça a déjà commencé. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors. Je vais apporter euh, un peu de lumière à vos préoccupations, espérant que ça aidera beaucoup d'entre vous. Alors, déjà, je vais vous dire les réformes, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi. Peut-être que ça ne l'est pas pour toi. C'est difficile à digérer pour certains. C'est un peu dur, même à s'adapter pour nous tous, mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle Parce qu'une société qui se veut, une entreprise ou une, une, une structure qui se veut pérenne, a besoin des réformes. Alors sachez déjà que gérer un million est différent de gérer un milliard. Quand vous avez 10 personnes, c'est facile de payer un million à chacun. Ça fait 10 millions. Lorsque vous avez 1000 personnes, payer un million à chacun, ça encore, ça passe. C'est très facile. Maintenant, étant victime de son succès, bien mal. Est obligé d'appliquer certaines choses parce que quand on se retrouve avec 15 000 personnes et que chacun doit toucher 10 millions vous voyez que ça change excusez moi vous voyez que ça va changer D'accord. Donc, euh, comme je disais tantôt, payer plus de 15 000 souscripteurs. S'il faut payer 10 millions par personne chaque mois. Et vous aussi. Vous ne voyez pas que c'est un peu trop là. Alors, donc il y a déjà ça. Il faut gérer la masse. Première raison pour laquelle il y a... Je ne sais même pas si c'est la première raison. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu la réforme. Une raison majeure pour laquelle il y a eu même, les réformes ont commencé, c'est à cause des arnaques. Vous avez vu au départ, Yéblim avait autorisé les PAC communautaires, ce qui a après un temps a été euh, euh, suspendu. Pourquoi Parce que certains mafieux ont profité pour arnaquer les gens. Vraiment, nous, Africains, là, on ne sait même pas, c'est quoi notre problème. Donc, il y a déjà ce problème-là. Ensuite... Après le fait que les gens se sont fait à et qu'on on s'est dit, il faut couper le vent des pas communautaires, alors, on a réduit, liablement s'est rendu compte, donc euh, le, le, le CEO et son équipe sont rendus compte que mais, Alors là, il y a des gens qui sont bien assis chez eux, ils n'investissent pas, parfois ils ont de gros grades alors qu'ils n'ont pas parrainé, ils n'ont même pas investi un radis. En fait, ils gagnent, ils ont des grades juste parce que ils ont euh, parrainé les gens et n'ayant même investi aucun, aucun argent. Et tu vas les voir, ils vont activer des packs de 200 dollars. Et ensuite, dès qu'ils activent leur pack de 200 dollars, ils vont parrainer les gens qui vont activer les gros packs. Ils se retrouvent à des postes, de, à, des, à des, des positions de coach ou parfois même des, des, des grosses positions, platinium, diamond et tout, n'ayant même pas déboursé 200 000 francs. Et il y a mal à trouvé que non. Euh, le CEO et son équipe ont trouvé que ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. Il faut mériter quand même. C'est vrai que c'est du parrainage, mais aussi, il faut mettre du soin Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui commencent à brandir les limos qui commencent à dévaluer les limos On se retrouve avec des gens qui dilipendent les mots, ce qui fait chuter euh, considérablement euh, la valeur en fait, de cette euh, monnaie de l Vous voyez un peu. Et donc, qui tue la vision de, du CEO? Alors que la vision du CEO, c'est de faire un million de crypto millionnaires en 2021. Vraiment laisser le CEO atteindre ses objectifs. S'il vous plaît. S'il nous plaît. Nous, on va devenir des crypto millionnaires. Oh? Donc, arrêtons un peu nos, nos esprits euh, euh, égoïstes. Parce que aussi, une autre raison pour laquelle... Euh, la réforme a été faite. C'est de l'égoïsme. En fait, le fait que euh, les gens qui ont plus de limo généralement les grands leaders, les coachs et tout cela, tout cela qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de limo là, qui ne pensent qu'à eux, voilà. Parce que c'est le fait de penser qu'à soi-même hein, Tu vas brander les limos, tu les partages et même maintenant par derrière vous avez des commissions. C'est un sérieux problème vraiment. n'est même pas seulement sur l'IA, mais c'est un sérieux problème partout. Ou je ne comprends pas comment des leaders les intéresse, c'est avoir des commissions. Est-ce que vous ne savez pas que les commissions de parrainage que vous recevez sont pour coacher celui-là que vous avez parrainé? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un met son 1 600 mille, vous gagnez, à euh, euh, l'époque, vous gagnez 4% sur les 1 600 euh, sur les 1600 dollars de son pack, vous gagnez 4%. Les 4%, ce n'est pas juste pour vous faire la belle, les 4%, c'est pour coacher la personne. Mais ils se sont retrouvés aujourd'hui avec des vieux qui ont été, qui ont des packs, des gros packs même parfois, actifs, mais donc les parents les ont laissés tomber. Ils ne savent pas faire vérifier leur compte. Ils ne savent pas euh, faire une transfert. Ils ne savent pas, en fait, ils ne savent rien faire. Ils savent juste que quelqu'un a créé leur compte. Ils ont mis de l'argent. Après, passe ça, la personne a eu ses commissions. Et puis après, elle envoie euh, euh, le. le, le. Le fiole se fait foutre. Et puis après, quand le fiole a l'appeler l'importuné, la personne ne répond plus. Mais sachez que si vous voulez vraiment dire que vous coachiez, vous parrainez des gens, c'est pour les encadrer. Ce n'est pas pour que d'autres souffrent à votre place. Moi, je souffre beaucoup. Bon, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Je fais de mon mieux pour encadrer ceux-là qui viennent vers moi. Mais je dis encore, Vraiment, aidons le CIO à nous aider. Il est inadmissible que quelqu'un se fait inscrire, mais après, euh, tu retrouves quelqu'un qui à la direction générale en train de demander une audience, juste pour dire, s'il vous plaît, comment on crée un compte. Euh, s'il vous plaît, hum, comment je peux faire pour faire initier un retrait? Vraiment. Si même coach vous dépasse là, redirigez vos films vers nos vidéos. Ils vont au moins étudier là-bas que de les abandonner comme ça c'est pas bien et voilà donc une autre raison majeure pour laquelle les réformes ont été faites surtout sur les commissions hmm? voilà pourquoi on a réduit les commissions maintenant aussi autre autre réforme je n'ai pas encore cliqué hein? je clique même pas encore ici hmm. autre réforme je vais même cliquer quand même parce que ça affiche beaucoup vous allez voir tout ce qui s'affiche là alors autre réforme alors tellement de mises à jour. Autre réforme, les payouts, les gains, c'est que tout le monde, c'est qui a fait mal à beaucoup de gens. Que, mais comment même les gains ont diminué, même les gains ont diminué, comment même les gains ont diminué. Alors, les payouts ont diminué, mais en réalité, c'était aussi nécessaire. Vous devez comprendre que toutes les réformes qui sont faites actuellement, c'est pour la pérennité du business. C'est pour la pérennité des gîtes et des liens blimales et tous les projets endossés par derrière. Donc, ne paniquez pas parce que les pertes ont diminué. Ne paniquez pas parce qu'on va dire oh, les frais, les limites, des transferts et tout. Vraiment, pour moi, il le faut. Il faut raréfier le limo pour lui redonner sa valeur. Quitte à ce que ça nous fasse mal à tous, on va fermer toutes les vannes. Vendre les limites ne serait plus facile. Je veux dire, c'est facile, mais les limites sont là. Mais, euh, voilà, il faut bien que... Il faut bien de l'ordre dans les rangs. On fait avec, mais vraiment, ne vous découragez surtout pas. Au contraire, c'est le moment de s'accrocher à C'est même le moment d'investir, même bien même. Parce qu'au moins, ça prouve que on sait où on va. D'accord Donc, pour ce qui est... Pour ce qui est des payouts. Attendez, on arrive. Les, les, gains qui ont diminué, là, les, les gains qui ont diminué, les gains qui ont diminué, les paiements ont diminué, vous remarquerez, pour ceux-là qui ont reçu leurs gains, leurs paiements de la semaine, ça a diminué parce, tout simplement parce que vous savez déjà ici d'abord, on pense que c'est uniquement pour le Cameroun, mais même ceux qui sont en France, ça a été appliqué. C'est juste parce que il faut payer l'impôt. Il faut payer l'impôt sur les gains. Et raison pour laquelle beaucoup de plateformes n'ont pas d'agrément, parce qu'on se dit qu'on se fait de la, de la belle partout, mais personne ne paie ses impôts. Et vous savez qu'aujourd'hui, là, les taxes sont prélevées sur un peu de tout. Donc, juste a commencé, euh, l'IEBIMAL a commencé à récupérer les taxes sur les gains, sur vos gains quotidiens, euh, vos gains hebdomadaires. Donc, chaque paiement que vous recevez, vous avez euh, les taxes, les taxes qui sont prélevées automatiquement. Je ne sais pas, ça s'élève certainement à 3% environ, mais ce sont les taxes. Donc cela dit, euh, on est toujours sur la bonne voie, hein? ne vous découragez pas. Ça, ça, ça fait un peu de saignée, comme on dit souvent, là, que la saignée. C'est un peu de saignée, mais c'est nécessaire pour qu'on y arrive. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore informés, euh, vous voyez ces documents circuler dans la plupart des groupes euh, des différents communiqués. Alors, ici, vous pouvez voir les différentes limites de retrait. Les différentes limites de retrait euh, en fonction des packs. Voilà. Vous avez petit pack, vous faites petit retrait par mois. Ça permet vraiment de, de, de, de, de, de, de ranger, de mettre vraiment beaucoup de, de choses à l'ordre. Même comme ça fait le saigner sur ceux-là qui ont les gros comptes. Euh, bon, voilà, c'est pas grave. <rire> faites les petits, petits retraits ça fait que vous n'allez pas dépenser tout votre argent en une fois, d'accord donc, euh, voilà, vous pouvez remarquer que ceux-là qui ont les, les, les packs de 200 à 1600 dollars, la limite de retrait, c'est 500. Ainsi de suite, vous pouvez regarder les limites de retrait. Maintenant, je vais vous recommander, et autre chose encore, les frais de retrait s'appliquent déjà sur mal à hauteur de. Les frais de retrait, c'est combien là 4 mmh. 4 4 de frais de retrait qui sont appliqués. Ça signifie quoi Si vous faites un retrait de 200 dollars l'IMO, vous allez faire 200 dollars moins le 4% de 200 dollars. C'est ce que vous allez recevoir. Je vous recommande vivement de vous acquérir de vos cartes Visa prépayées. Chez l'IEB, yep, il m'a poussé que les Ou chez moi, bien entendu. Vos cartes prépayées UBA. Euh, L'avantage avec les cartes prépayées, comme vous le savez déjà, c'est que les retraits sur l'IEP sont à 600. Et si vous ne faites pas orange monnaie, les retraits se font à 550. Voilà. Donc, si vous voulez faire vos retraits à 600 francs, sachant déjà qu'il y a beaucoup de signes, vraiment, ayez vos cartes prépayées, UBIA. Déliez plus mal. Ou de moi. En tout cas, moi, je sais que mais je ne sais pas les cartes vous avez avocatiers, là, ce que ça fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché. Et je sais que les miennes marchent très bien pour ceux-là qui l'ont essayé. Ils ont fait leur retrait sans souci. Donc, je dis encore, faites vos retraits par mois. Pour ceux-là qui sont en mode récap, comme les mois comme ça, allez, vous récapitalisez carrément ou simplement, et puis après euh, vous faites vos retraits par mois. Maintenant, autre chose, la question de savoir, si vous avez plusieurs packs 1600 3200 euh, 12800 euh, 200, dollars et tout, pour ceux-là qui font les récaps quel sera le pack qui sera considéré lorsque vous lancez le retrait Ce n'est que simplement le plus gros pack en cours. Si vous avez un parc de 6400 en cours, votre retraite sera considérée au, au plus gros pack en cours. Donc là, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour ceux-là qui ont plusieurs packs qui tournent dans leur compte. La limite concernera ouais. le plus grand pack. Les limites de transfert ont été aussi appliquées. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Euh, voilà. Pour ceux-là qui ont les petits packs, vous ne pouvez transférer que 200 dollars limo. Pour <rire> les limo vont devenir riches. C'est intéressant, hein? Ouais, et les conditions même pour vendre les limoulas sont compliquées, mais on va y arriver. Donc euh, voilà, vous pouvez voir les différentes conditions. Ça signifie qu'il faut serrer les ceintures. Serrons les ceintures. Ce n'est pas pour vous décourager, mais au contraire, je vous dis encore, c'est une très très bonne nouvelle. Autre chose, les retraits ne se font plus à partir du 22. Les retraits se font jusqu'au 20 de chaque mois à 12h GMT. Voilà. Et les paiements commenceront du 24 au 30 du même mois. Donc, pour ceux-là qui attendent ce souvent, patientez une semaine carrément avant de voir votre argent dans votre compte si vous ne le recevez pas. N'écrivez au support que si les jours fixés sont dépassés et que vous n'avez pas reçu vos argent. Je pense que j'ai parcouru les mises à jour ici. Alors, on a oublié quoi comme mise à jour Les frais de transfert de l'IMO sont. Là-bas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même comme ça ne change pas grand-chose, je suis beaucoup. Euh, les frais de transfert sont passés de... Hmm? Je suis le même document. Hein? Voilà. Les frais de transfert sont passés de 0,5% à 0,2%. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux-là qui vendent les limous, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez voir euh, les nouvelles... Sur le site communiqué. Donc, vous voulez voir toutes les mises à jour sur l'IEBIMAL, venez tout simplement sur communiqué, et vous allez voir toutes les mises à jour qui ont été apportées euh, ces derniers temps. Donc, juste pour vous dire de ne pas paniquer, de ne pas, de pas paniquer, continuez à faire euh, vos investissements, continuez à injecter, injecter encore plus de limo vraiment. Et soyons, vraiment, soyons honnêtes envers cela à qui nous partageons l'opportunité, soyons euh, vrais, vraiment arrêtez de parrainer les gens que vous ne pouvez pas suivre. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien de... Ben, C'est une forme d'anap. Quelqu'un, vous prenez ses gains de parrainage, mais vous êtes incapable de lui expliquer au moins comment ça marche. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Donc, comme je dis toujours, si vous, vous m'écoutez aujourd'hui, ou là, toi qui me regardes, si tu m'écoutes aujourd'hui que tu entends parler de mal pour la première fois, surtout n'hésite pas à t'inscrire. Tu trouveras mon joli lien en description de la vidéo et je te laisse le soin de me contacter inbox. Mes numéros sont quelque part sur mes vidéos là-bas pour le coaching. Maintenant, si quelqu'un d'autre a parlé de mal, alors rentre vers la personne et inscris-toi derrière la personne. Mais, si quelqu'un d'autre a aussi parlé de mal et que tu estimes que tu voudrais que moi je te coach alors inscris toi aussi derrière mon lien pour recevoir les coachings et tout ce qui va avec euh, tout ce qui accompagne le coaching l'accompagnement le suivi que tu voudras pour mieux comprendre euh, l'IEPLI mal et gagner avec l'IEPLI mal voilà donc avec l'IEPLI mal il faut le suivre pour comprendre hein, ne vous fâchez surtout pas je vous dis encore ces réformes ci étaient nécessaires moi je suis fière, c'est la saignée pour tout le monde, mais euh, on serre le cœur et on avance. On espère bien, fort, longue vie aussi, aussi surtout, et à son équipe et qu'on continue à nous trouver des astuces, mais je suis sûr que d'ici quelques temps, peut-être on va encore plus serrer les ceintures, peut-être on va encore plus les, on va un peu les desserrer, on ne sait pas, mais tant qu'on ressent nos payouts et qu'on peut faire les retraits et que tout le monde est payé, vraiment, ça reste du fiable, de chez fiable. J'espère que dans cette vidéo, vous avez eu la réponse à la plupart de vos questions. On continue de travailler, on ne baisse pas les bras. Je dis encore, coacher. parrainer ce dont vous pouvez coacher. Voilà. Et même, pour ceux-là qui sont même dans ma team, pour ceux-là qui travaillent avec moi, si vous avez quelqu'un qui a souci derrière vous et vous ne, sentez pas, vous, ne, vous ne vous sentez pas à même de pouvoir présenter, invitez-moi gratuitement, je vais présenter pour vous invitez moi gratuitement je vais vous aider à coacher votre fiole sous votre contrôle bien entendu voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup d'éclaircies donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos on va se dire à très bientôt ciao ciao